Rien ne change jamais vraiment. Quand nos souvenirs de l'ancien monde s'évanouissent, une nouvelle ère débute pour combler le vide. Un chemin à la résonance nouvelle. Un rythme libéré du labeur des hommes, mais accéléré par le tempo des machines plongeant le monde dans un âge d'innovation sans limite, Une vision de prospérité émergea de ce chaudron de sueur et d'acier, maîtrisant l'indomptable puissance des éléments, changeant les ténèbres en lumière, créant de nouveaux concepts pour enseigner le monde au peuple, et offrant une expérience que peu d'entre nous auraient pu imaginer. L'avènement de la guerre mécanisée sema un chaos jusqu'alors parfaitement inconnu, offrant l'opportunité à certains d'imposer la conformité, tandis que des régimes répandaient leur idéologie sans faiblir, incitant le monde à plonger dans la guerre. Pourtant, certains choisirent une autre voie et à travers leur vision apparurent des perspectives uniques. Des partisans de la liberté de pensée résistèrent, se battant pour la paix dans le but de lever le voile sur les secrets de l'univers. Dont certains ne devaient apporter que peur et regret. Alors que ce progrès avance, la nature même de notre monde devient claire. Notre survie et la survie de tous les peuples du monde dépendent de notre capacité à cohabiter en paix. Mais cette paix est fragile. Malgré tout, l'humanité va de l'avant, toujours avide de nouvelles frontières qu'elle cherchera à repousser. En comprenant que ce monde est un seul lieu que nous partageons tous, il faut accepter la responsabilité de savoir que les décisions d'aujourd'hui auront un impact durable sur les générations futures.